Bonjour, donc je suis Mathieu Avril, responsable logistique du magasin Hyper-U Les Arcs sur Argence. Euh, mon métier consiste à organiser euh, les réceptions et à gérer les contrôles de marchandises et tous les flux de marchandises du magasin, que ce soit entrée et sortie gère euh, également les emballages, les, euh, les évacuations des déchets, tout ce qui est recyclage sur le magasin et les livraisons à domicile. Donc, au sein de notre entreprise, euh, nous recyclons un maximum de déchets, euh, notamment ceux qui sont liés à la mise en rayon, tout ce qui est carton, plastique et polystyrène. Euh, donc, C'est évacué par tous les collaborateurs euh, dans nos presses et reconditionné sous forme de balles. Alors on a des balles de carton qui font 350 kg en moyenne, euh, des balles plastiques qui font 200 kg et les polystyrènes qui tournent autour de 20-25 kg. Dans le but de réduire euh, nos déchets et de s'impliquer dans, euh, dans la vie associative locale, euh, nous avons un partenariat avec deux associations, euh, le Secours Populaire et nos Amis Poilus, euh, à qui nous redonnons nos invendus fruits et légumes et épiceries et, euh, pour le secours Populaire, Et fruits et légumes et euh, produits pour animaux pour les Amis Poilus. Donc euh, Cela a pour but d'aider bah, les associations locales et euh, de réduire nos déchets. Pour mon travail, je suis amené à travailler avec tous les rayons du magasin. Euh, nous avons une équipe de 4 personnes à la réception, euh, nous travaillons essentiellement avec des appareils de manutention électrique, des chariots-élévateurs et nous utilisons le logiciel de gestion de stock pour les mises à jour euh, de stock lors des réceptions. Nous travaillons avec pas mal d'intervenants extérieurs, que ce soit des transporteurs, des fournisseurs, mais également des associations qui reprennent nos invendus ou qui vont recycler nos déchets que nous leur transmettons. Pour mener à bien nos missions, il nous faut de la rigueur au quotidien, de l'anticipation et également une bonne gestion des priorités, car étant tributaire du transport, euh, nous sommes soumis à ces aléas comme euh, actuellement les grèves ou les, euh, les perturbations de trafic. Donc il faut vraiment euh, anticiper et bien gérer les imprévus euh, pour fluidifier au maximum notre activité. De formation euh, commerciale, j'ai un BTS Action Co. Euh, j'ai intégré l'entreprise euh, il y a 10 ans en... pour faire de la mise en rayon. Et j'ai pu évoluer au sein de mon entreprise, euh, me spécialiser sur la réception de marchandises et lors de l'évolution du magasin, euh, je me suis spécialisé sur euh, la logistique et j'ai pu devenir manager. Euh, donc c'est un cycle qui s'est fait un petit peu différemment de euh, la qui pourrait être simplifié par des formations logistiques en amont. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que je suis amené à travailler avec tous les services de l'entreprise. La réception de marchandises, c'est un petit peu la base de l'activité. Une bonne réception nous permet de fiabiliser des comptes, de faire une bonne gestion de stock et de mettre tous les autres collaborateurs dans de bonnes conditions pour effectuer leur travail.